proposé par, par Cédric de faire une web-tv euh, au sein de la Lj et euh, pour ça il nous a sollicité euh, bah, nous et pas mal d'autres jeunes euh, donc en, en gros la web-tv ça consiste à en faire, à faire des, des reportages des journals euh, euh, qui concernent un peu la, la ville de Savenay et un peu les jeunes aussi euh, Le clip c'est euh, une idée qui est, qui est venue euh, pour la première, euh, première réunion euh, où il enfin, y avait à peu près tout le monde. Euh, en fait, euh, on, a, on a cherché une, une vidéo, un truc, euh, une idée de départ en fait. Et du coup, euh, vu que c'était euh, en actualité, euh, du coup on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi faire faire le, le clip euh, des années. Et du coup, bah, on est parti là-dedans et euh, on a mis. Euh, un mois et demi de travail, euh, je vais faire ça et... quand hein. moi, le, le résultat est... Très bien. Exemple, ouais, il y a des thèmes, donc là, il y a pas longtemps, on a fait un truc sur la musique, si on a demandé aux gens euh, euh, ce qu'ils écoutaient comme musique, euh, des... enfin, c'était plus par rapport à la fête de la musique, en fait, on était un peu là-dedans. Ah, bah, on est... Euh... En, en ce moment sur la fiction on va faire une web série euh, on est encore en train de coffiner tout ça et donc euh, ouais, dans les années 50 il euh, y aura un petit peu de fantastique leur, leur talent ou... ouais il ouais, y a des ah, petites ouais, vidéos ouais, de vidéos. faire aussi ouais des ouais petites petites vidéos des, ouais il y aura les skateurs les riders ouais, et ouais, ouais, ouais. tout ça oui. faire des petites vidéos ouais, pour montrer aussi que les jeunes me savaient ils bougent et tout ouais. Enfin, ouais, c'est ça pour ouais. montrer les ouais. talents des gens ouais. pour vous c'est important de montrer Parce que les gens ils pensent que ça c'est la campagne, qu'il ne faut faire rien, en fait, il y a de l'action des choses. Ouais. Ouais. Ouais. On aimerait bien qu'il y ait plus de choses qui se passent, ouais. ça. Ouais, On aimerait ça. bien qu'on veut faire ça pour qu'il y ait des gens qui, qui nous rejoignent et qu'il y ait quelque chose à faire, quoi, ouais. à ça venait. Ouais. C'est pour ça qu'on... c'est principalement pour ça qu'on ouais. qu fait ouais. ça. Les réseaux sociaux, il y a... Bah, il y a le site bah, de la il y a le site, la de la site la a déjà. La chaîne YouTube déjà. Et oui, <rire> oui il, y une YouTube. il y a le site de la Web TV. Et puis le site de la Web TV est sur le Et site. Donne de le la site, la site de la plus <rire> Donne le site là, parce que. C'est quoi le site C'est web, c'est quoi Je ne sais pas du tout. Ah c'est un flow.